Cette agglopole méditerranée, euh, j'y ai passé à peu près neuf années, euh, au cours desquelles on a, on a fait un gros travail autour du logiciel libre, euh, qui nous a valu donc en 2017 la reconnaissance du label Territoire numérique libre euh, au niveau 4, donc est le niveau juste inférieur au niveau maximum, euh, grâce à, ben, on peut dire un, un gros investissement de la part de la DSI. Donc cette aglopole méditerranéenne en Occitanie, donc on est les voisins de la métropole de Montpellier, donc ce sont 14 communes avec un panel de compétences assez variés et comme toute collectivité de cette strate, d'importants besoins numériques mais pour autant des moyens qui sont, euh, sont aujourd'hui assez contraints, tant au niveau financier que humain. Donc l'idée c'était d'essayer de trouver des, des pistes pour optimiser le, le travail de la collectivité et optimiser euh, le, le rendu numérique de notre collectivité. Donc pour tout ça, notre choix, enfin mon choix, c'était clairement porté sur, euh, sur le logiciel libre. Alors pour, euh, pour déployer du libre dans une collectivité, je pense qu'il y, y a plusieurs règles euh, à, à porter. Notamment, il faut avoir dans l'idée de capitaliser autour du libre. C'est-à-dire qu'on ne fait pas du libre... Euh, voilà pour faire du libre parce que là, il y a un produit qui nous intéresse et qu'on euh, va le positionner comme ça. Non, Je pense que le libre, aujourd'hui, c'est un choix qui doit aller... On doit, on, doit, on doit vraiment faire un investissement. On doit comprendre ce qu'il y a derrière le, tout le principe du libre euh, en évitant les positions extrêmes. Dans une collectivité, aujourd'hui, on ne peut pas se dire on va faire que du libre. On va avoir d'un côté des logiciels propriétaires, d'autre côté des logiciels libres. Et toujours, il faut essayer de trouver quelle est le, la bonne articulation qui va nous permettre, en fait, de, de, de, de faire des choix qui sont pertinents pour la collectivité. On va aussi devoir diffuser des bonnes pratiques. <coughs> euh... La grande difficulté avec le libre, hein, c'est, pas qu'avec le libre, mais en règle générale, c'est l'accompagnement au changement. C'est-à-dire qu'on arrive avec quelque chose qui est souvent différent, en tout cas dans, au niveau des collectivités, qui est souvent différent de ce que euh, les gens ont l'habitude d'utiliser. Donc... L'accompagnement va nous permettre de montrer, d'essayer d'ouvrir l'esprit des utilisateurs pour leur montrer qu'il y a des solutions différentes, qui sont pertinentes. Et puis on va diffuser des bonnes pratiques. Les bonnes pratiques, c'est d'essayer d'avoir un peu aussi un regard critique, de ne pas toujours se dire, voilà, bah, le logiciel, euh, ce logiciel qui a une difficulté, euh, comment on va pouvoir la contourner, comment on va pouvoir euh, améliorer les choses les principaux usages des logiciels libres au sein de cette collectivité, alors ça a été avant tout, euh, on va dire, toute la partie système d'exploitation serveur avec un, un OS qui était vraiment répandu sur toutes nos fermes de serveurs qui est Debian, Debian qui nous a permis euh, de, de créer toute notre DSI, de, de, de faire vivre nos serveurs et de les faire évoluer dans le temps, de transposer les systèmes d'une machine à une autre très facilement et d'avoir un suivi avec je crois 36 000 packages euh, qui sont maintenus avec toujours euh, dans l'idée d'avoir une, une, une, un grand niveau de sécurité. On a, aussi, on a aussi pas mal travaillé sur la partie virtualisation euh, et là on a fait un choix différent, aujourd'hui euh, on trouve souvent du Citrix ou du VMware, nous on est parti sur du tout Xen, donc partout on a eu des plateformes Xen euh, comportées nous-mêmes, on n'avait pas d'accompagnement euh, était, on avait vraiment fait le choix de, de cet investissement-là. Un peu plus tard, on a travaillé aussi sur la virtualisation du post-client. Je ne veux pas rentrer trop dans le détail, mais l'idée, c'était de, de simplifier la, la diffusion en masse des postes. Donc un peu, un peu de faire ce qui, ce qui se fait aujourd'hui sur des, sur des systèmes type Microsoft, mais avec du libre. On a mis en place une messagerie collaborative... Bon, le, le libre, on le rencontre beaucoup en base de données. Je ne vais, vais pas revenir sur les, les, la qualité des bases de données qu'on y trouve. Pareil pour les serveurs web. On a aussi beaucoup travaillé autour d'outils de, de développement, puisqu'une des particularités de la collectivité, c'était aussi de, de porter quelques développements en interne. Et puis, ben, un, un domaine où le, le libre Excel, c'est toute la partie euh, outils réseau où il euh, y a pléthore d'outils qui sont extrêmement pertinents et qui aujourd'hui sont bien souvent à la base de clients qu'on retrouve euh, packagés et vendus euh, sous des marques X ou Y. Donc quelques-uns des outils euh, qu'on a utilisés. Donc le groupe Wear OBM avec un accompagnement par l'Inagora, donc euh, pour toute la partie messagerie, gestion des contacts, euh, annuaire d'entreprise, euh, diffusion de gros fichiers, euh, donc un, un outil assez costaud sur lequel on a eu vraiment besoin d'un accompagnement. LibreOffice, que je ne vais, vais pas vous représenter, je pense que vous le connaissez tous ouais. parfaitement. Donc en termes d'outils réseau, toute notre architecture réseau, donc notamment VPN, puisqu'en fait c'était nous-mêmes qui opérions notre VPN, on commandait que des liens bruts basés sur OpenVPN. Pour les sauvegardes, un large recours à, à AirSync. Samba pour l'ensemble de nos contrôleurs de fichiers. Pour la partie supervision Shinken, dans un premier temps, on avait utilisé Nagios, puis Shinken, qui était une évolution qui nous a paru naturelle parce qu'elle s'appuyait sur Python, c'était plus, plus pertinent. Bon, base de données, MariaDB, Postgres, donc MySQL d'abord, puis MariaDB. En termes de sécurité, on a, on a utilisé des proxys comme Postfix, Squid ou Apache, pour autant la messagerie que toute la partie surf ou reverse proxy vers notre... Vers notre vers notre intranet, des frameworks de développement, principalement Slim 3, qui est un micro-framework, euh, je ne sais pas si vous connaissez, mais qui, qui nous paraissait pertinent, parce qu'en fait, ça nous permettait de monter progressivement en puissance sur, euh, sur nos développements, mais finalement, c'est un peu le, le chemin que prend aujourd'hui euh, Symfony avec sa version 4, et puis tout un tas de logiciels métiers euh, qui s'appuyaient sur une licence libre. Alors, comment, comment faire du libre euh, au sein d'une collectivité et ben, pour nous, la, la vraie difficulté, on, on, on doit passer par les marchés publics, donc euh, il, il est nécessaire de, de trouver des pistes pour pouvoir promouvoir le libre. Donc comment eh bien, En privilégiant au niveau des, des, des marchés l'interopérabilité interopé, et les formats ouverts, donc en mettant une forte, une forte connotation euh, sur ces aspects-là dans notre différentes consultations. En accompagnant les usagers et en leur montrant les, tous les bienfaits euh, des outils alternatifs. Je sais pas. Aujourd'hui, euh, quand vous achetez un véhicule, vous avez un panel de, de, de marques et de modèles différents. Euh, pour moi, c'est difficilement imaginable qu'on puisse se contenter aujourd'hui de deux OS, principalement sur le marché. Donc montrer qu'il y a de la diversité, que les choix qui nous, qui nous sont opposés aujourd'hui dans le domaine du, de l'informatique ne sont pas pertinents, c'est quelque chose d'intéressant. Et donc ça, il faut le montrer, il faut essayer de faire de l'ouverture d'esprit, faire des ateliers, etc. Donc on a aussi travaillé là-dessus avec nos usagers par la démonstration aussi du, du côté vertueux euh, de la démarche du, du libre. Côté vertueux dans la mesure où euh, on, on capitalise autour de, de savoir, et ces savoirs, petit à petit, même si au début, on a un peu de difficulté à, à, les, à les mettre en œuvre, progressivement, euh, ce savoir-faire qui va être développé, on va pouvoir le réutiliser, et ça a vraiment de l'intérêt. Et puis, en devenant euh, bah, des acteurs impliqués... Euh, ce que je disais juste avant, donc on développe des savoir-faire, on capitalise là-dessus, on les réutilise dans d'autres projets, et puis petit à petit, on va de plus en plus vite pour mener à bien les projets. On est des acteurs de la transformation numérique de la DSI. Pourquoi le, ce choix du libre Donc quand, quand, quand, quand on pose cette question aujourd'hui, la plupart du temps, euh, on va entendre que c'est pour faire euh, des économies d'argent public. Alors oui, évidemment, mais pas forcément, puisque... Euh, du libre, ça demande aussi de l'accompagnement et les SS2L qui travaillent autour du libre, elles, elles ont aussi besoin de, de, de gagner de l'argent et c'est tout à fait légitime. Donc ça ne peut pas être le seul moteur. On ne peut pas faire du libre par opportunisme. Euh, on doit aller plus loin. En tout cas, ça c'est ma vision. Le libre, ce sont, et ça c'est des choses que j'ai constatées et que je pense que tous ceux qui sont ici qui l'utilisent ont pu le constater, ce sont des performances qui sont globalement supérieures. On arrive à faire mieux avec moins. Alors, évidemment, il y a un savoir-faire qui, qui est la base de ce, de, de, de, de ce succès. Ensuite, on a une indépendance technologique. À partir du moment où on part sur du, sur du propriétaire, on sait quand on y rentre, on ne sait pas trop comment on va en sortir. Avec du libre, là, on a toujours cette indépendance technologique, on a des systèmes qui sont ouverts. Alors, il y a toujours un prix à, un prix à payer si jamais on en sort, mais on arrive à peu près à voir euh, où on en est et vers quoi on peut tendre. La sécurité, elle est éprouvée. Euh, on a deux, deux optiques en termes de sécurité. On a la boîte noire où on fait confiance à l'éditeur, on, on se dit qu'il qu a fait ce qui était bon pour nous, il sait ce qui est bon pour nous et il sait ce qui est bon pour nous protéger. Ou il y a la sécurité vue par le libre où plus il y a de personnes qui accèdent au code source et plus on peut espérer que l'audit qui a été fait va être de qualité. Encore faut-il avoir des, des personnes qui soient qui soit capable, mais aujourd'hui le libre il est, il est pertinent par la sécurité et c'est vraiment, vraiment, vraiment quelque chose de, de, de clair. La mutualisation des composants euh, le principe d'outils comme Linux c'est un outil va, se, va, va faire une chose il va essayer de la faire très bien et puis ensuite on va avoir une sorte d'architecte qui va mettre en place tous ces outils pour qu'ils communiquent les uns avec les autres. Ça c'est intéressant on travaille pas sur des gros systèmes monolithiques donc des petits outils pertinents qui communiquent les uns avec les autres. Et puis la qualité. La qualité, pourquoi Parce que dans le monde du logiciel propriétaire, il y, a toujours des enfin toujours, il y a souvent des impératifs marketing qui imposent de livrer un produit à telle date. Qu'il soit fini, bien fini, ou moyennement fini, ou mal fini. Dans le libre, ce n'est pas le cas. En tout cas, la philosophie d'un système d'exploitation comme Debian, c'est de mettre une nouvelle version en place quand elle est fonctionnelle, Tester et éprouver. Et ça aussi, c'est important. La démarche open data au sein de la communauté d'agglomération. Donc, euh, comme je vous l'ai dit, on portait certains développements en interne. Et pour nous, il nous a paru pertinent de, de porter le développement de notre propre portail open data. Donc, euh, on l'a fait en, en le construisant sur. Euh, base de données Postgres, euh, système, euh, framework PHP Slim, et on l'a mis au centre de notre cloud, puisqu'on opérait notre propre cloud, euh, et on l'a mis à disposition de l'ensemble des communes de la collectivité. Euh, donc en gros, toute commune qui avait des besoins d'hébergement de données, on leur proposait d'étudier ce besoin, de voir comment on pouvait mutualiser ce besoin, et puis ensuite, de la mise en forme de, de la donnée, et surtout, surtout, parce que je trouve qu'on voit trop d'open data qui ne sont pas dynamiques, c'est surtout faire en sorte que cette donnée elle puisse être rafraîchie dynamiquement. Et pour qu'elle soit rafraîchie dynamiquement, on a besoin de l'intégrer de, de avec les outils métiers. Donc ce qu'on a toujours fait, et c'est ce que j'expliquais je, auparavant, on a essayé lors de la mise en place de chaque nouvel outil métier de, de, de, un, de mettre un accent fort sur ce qu'on appelle les services web, ce qui nous permet d'échanger avec ces outils métiers pour construire des API, hébergé par notre plateforme Open Data, puis de documenter ces API pour que en fait, les différentes données qu'on a soient rafraîchies automatiquement et mises à disposition des, euh, des partenaires qui voudraient les utiliser. Un bref exemple, enfin quelques captures d'écran. Donc notre, notre plateforme Open Data, c'est opendata.aglopol.fr, je, je vous fournirai les liens pour ceux que ça intéresse, avec euh, les, les différentes données qu'on hébergeait, regroupées par catégorie. Donc, un exemple de données. Donc là, on est sur les points d'apport volontaire. Donc, en gros, ce sont tous les, tous les, les endroits où on centralise la collecte du verre, des, des cartons, des, des déchets verts, etc. Donc, ils sont localisés sur le, le territoire. Donc ici, on voit que c'est un modèle de, de, de, de données géogisson et qu'il existe une API et que cette API, en fait, elle est ensuite documentée avec le modèle de données que vous voyez dans le bas de l'écran qui permet de voir comment ensuite, c'est du gisson, hein, comment ensuite récupérer, intégrer et pouvoir exploiter pour des usages euh, variés. Pour toutes les données qui avaient une, une, une dominante euh, géolocalisée, on intégrait un outil dont on parle beaucoup aujourd'hui puisque Google Maps euh, tend à devenir payant, donc on utilisait la, la librairie Leaflet qui s'appuie sur Open Data, sur... Euh, euh, OpenStreetMap, pardon. Euh, voilà, quelques exemples. Bon, vous verrez, s'il y a, a d'autres données de ce type. Constat. Donc, au final, pour nous, le, le choix du logiciel libre aura permis ben, de maîtriser notre système d'information, d'échanger régulièrement des connaissances, euh, de, les, de toujours les rafraîchir, donc d'assurer une veille technologique constante, de collaborer avec des partenaires de qualité. Moi, mon, mon retour d'expérience là-dessus, c'est que les... les les, les SS2L avec lesquels on a travaillé autour du Libre hein, sont des gens qui sont compétents, qui sont ouverts, avec lesquels on peut échanger, avec lesquels on peut discuter des évolutions du produit. C'est quand même assez différent de certains éditeurs propriétaires sur lesquels, en gros, eux savent ce qui est bon pour nous. Donc euh, c'était une démarche qui nous paraissait plus pertinente. On a pu aussi financer certaines choses, donc ça avait, ça avait de l'intérêt puisqu'ensuite c'était reversé. Et puis, euh, et ça je pense que ce sera un peu le, le, le mot final de, de, de cette petite présentation, une reconnaissance des savoir-faire, et ce qui a permis aux, aux membres de la DSI d'être au centre du projet, et puis d'apprécier de, de, finalement le, tout le savoir-faire et la reconnaissance qu'ils ont pu tirer euh, de, des différents outils sur lesquels ils ont travaillé, et puis de la spécificité un petit peu on a, fait de la, on a fait une DSI un peu différente de ce qui existait, euh, de ce qui existe, on va dire, assez couramment, où euh, on fait souvent de la maintenance ou des études ou du projet. Là, on a essayé d'impliquer un peu tout le monde sur, euh, sur toute la dominante, en faisant une, une, des rotations des personnes pour qu'il euh, y ait une part de côté un peu contraignant et puis une part de côté plutôt épanouissant pour que tout le monde y trouve son compte. J'en ai terminé de cette présentation, et je suis à votre disposition si vous avez quelques questions.